Donc n'hésitez pas dans les commentaires surtout à nous dire ce que vous pensez de mon garage, des couleurs, si vous les trouvez belles, si vous les trouvez moches, et puis voilà Alors au niveau sportif, on y va... Euh, non c'est pas là, oui c'est vrai que là j'ai changé. Ouais, là, à droite. Okay. Donc ça c'est celle que... Alors normalement... Là il y a... je viens de la faire. Alors là tu viens juste de la faire, c'est toi qui me l'a conseillé, mm. par contre il ne devait pas y avoir le carbone dessus. Sais pas non non problème. non c'est pas, moi, moi j'aime bien, mais là c'est pas gênant. Alors vas-y je t'écoute pour celle-ci. Euh... Faire un California. Et le nom dans le jeu Carbonizard. Carbonizard. Ok, c'est vrai qu'elle est. Elle est, elle est, elle est, elle est belle, hein, elle est belle même. En vrai, elle n'a pas eu un gros gros succès. Mais euh, je la trouve très belle, en vrai, ouais. comme dans le jeu. Puis en plus, c'est une carrière. Je ne sais pas si tu peux monter dedans et montrer. Parce que la capote se ferme, c'est un peu en dur. En plus, plus c'est euh, tu veux, comme tout. Dans le garage, tu peux pas okay. faire ça, je pense. La Jester, on sait pas trop ce que la Gester, on avait regardé. Ils disent Honda, Honda, Honda ou Acura. C'est la même marque en fait. Acura, c'est la marque Honda aux États-Unis. Ouais. Acura NSX, je suis absolument pas d'accord. Euh, une Honda NSX ressemble pas à ça du tout. Bah, C'est qu a... vrai qu'on a regardé, on a regardé la photo, pas, ça ne ouais. pas du tout. Sarah, par contre, elle est vraiment fidèle à son, à son origine. C'est la Buffalo, il me semble. Alors, Buffalo Sprunk. Sprunk. Je sais pas, pas faudrait, Bravo, essayer... Bravo, Buffalo faudrait essayer. Bravado, puis Buffalo Sprunk. Il faudrait essayer de voir ce qu'elle vaut en cours. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut en cours. Je ne crois pas que j'ai déjà pris ça. C'est la fait. Dodge Challenger. La Dodge Ah, elle tabasse quand même. C'est vrai qu'elle est. Mais la vraie Dodge Challenger, l'ancien modèle était un 3-portes, c'était la voiture des Dukes. Oui, c'est ça le fameux Dodge Challenger. La voiture Fast and Furious aussi. Euh, L'ancien modèle est quand même juste à tomber par terre par rapport à ça. En ça, vrai que ça là, ils l'ont un peu massacré. Ça, c'est un modèle des années 2010. Alors, l'Onyx. Alors, la Lynx. L'Oslo, déjà, c'est un gros jeu là. de mots. slow ouais. Lynx, c'est la Jaguar. D'accord. La Jaguar, bon, j'ai plus, c'est une Jaguar. Hein, le Marc je j'ai plus le. F-Type, non, F-Type, E-Type, peut-être. D'accord. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est des nouvelles courses mmh. qui sont sorties avec, la, avec le mise à jour Cascou. Elle sert à rien, cette caisse, elle est belle. Alors, ce coup de cœur de Boubou. Ouais, ouais, ouais, la, la, la, la pas Drift. La, la Tempe Drift, ah, mais elle est, est monumentale, cette caisse, en plus. Ah, J'arrive pas la marque à donner. C tout ce que je sais, c'est que c'est une marque américaine. C'est un vieux modèle des années 80, quelque chose comme ça, qui a été re, re, remixé, revendu dans le jeu. C'est plutôt une bonne idée. Ouais, ça bien. doit être une championne de Drift, en fait, parce que comme ils ont mis tout à l'heure dans l'OBI et la Lancia Stratos. C'est des championnes de, de rallye. Ouais. Elle, une, ça doit être très certainement une championne de drift dans les années 2010, quelque chose comme ouais. ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mise en fait. Parce elle doit être connue aux États-Unis, c'est vrai qu'elle est belle. Allez, on enchaîne le dernier. Bah, attends, on n'a pas fait les. Ah, on n'a pas ressorti trop tôt, mon ami. Oh c'est pas possible. T'es pressé de partir Je t'emmerde quelque part Non, non, non, pas. non pas du tout. C'est juste que j'ai oublié. J'ai crois... toujours l'habitude de commencer par la gauche en fait. Tu ah vois oui, c'est tu, pour tu, ça. Tu dit, avant, tu nous as dit à gauche. Bah, ouais, bah, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Oui c'est ça, je suis un peu débile en fait. ça ça. Doit, ça, doit être ça. On recommence donc niveau 45. Ah parce qu'il y a des choses à dire là, ouais c'est vrai que des fois il y a des mix, il y a certaines caisses où ils ont, ils ont un peu mixé les deux marques. Et là c'est clairement ça sur la sur la prochaine que tu viens de montrer, sur la alors, on y sur celle-là. Ça c'est <coughs> clairement un mix des. C'est des. C'est hein, le dominator. C'est des, des rétro, re absolument pas. Non, d'accord. Le oh. Dominator elle est à côté. D'accord. Ça c'est un remix entre la Chevrolet Camaro qu'on peut acheter en France, qui est, qui est juste. Ah c'est la euh, Gautelette, oui, Qui est juste un, à tomber par terre comme caisse. Alors Camaro et Dodge euh, et d'une Dodge, pas Challenger, mais là tout de suite j'ai oublié le nom. Charger, Dodge Charger, c'est vraiment, dur, vraiment un pas mix. pas la voiture de... de la série là, de ouf là Ah euh, oui, bah c'est un mix, oui, la Chevrolet Camaro de Transformers, ouais c'est ça. Non, je parle de la série là, euh, avec les Dukes. Comment ça s'appelle Non, c'est la Dodge Charger. Ah, d'accord, ok. Non, ça, c'est un modèle là, de Charger, Chéri, la, voilà, non, la Dodge Charger. Sherry, fais-moi peur, voilà, c'est ça. Non, c'est la Dodge Charger, c'était le remix. Orange. Non, mais je te dis la série, si je te parle de la série, c'est ouais. fais-moi peur. C'est ça. <rire> voilà. Le, le vrai nom, c'est Dukes. Les Dukes. Les de Dukes, Dukes. c'est ça. C'est elle, la fameuse Dominator. Elles, ils ont rien remixé. Ils ont été fidèles du début jusqu'à du... de l'arrière des feux, du côté à l'avant. C'est la Ford Mustang. La Ford Mustang, ouais. Ok. De 2010, quelque chose comme ça. Énorme. Ça, je sais ah. pas, ça c'est des modèles classiques américains. Ah, ça, c'est de chez Benis, quoi. Voilà, donc euh, je, vous regarde, je vous laisse regarder un petit peu l'intérieur que j'ai fait, voilà, avec le petit euh, petite tête de mort, avec la couronne, tu vois. Je me suis ah, fait plaisir. C'est sympa. Ouais, c'est mignon. c'est cette couleur-là dont je te parlais, l'orange magma, là, qui, qui va à ouais. beaucoup de voitures. Avec aussi. les grosses enceintes, on s'en rend compte quand tu mets les enceintes. Ouais, il y a des basses, le bass, ah, c'est excellent. Les gens te verront bien, ça patoche, moi je kiffe cette caisse, celle-ci, je l'adore aussi. Pareil, c'est un classique américain, j'en ai pas pas... Qu'on vous dise quand même les noms, parce que je ne pas ouais. en tête. Donc... Dites-nous à la limite hein, si vous trouvez Buchaner. La Dites-nous si vous trouvez, euh, si tu sais, ou si tu, si tu cherches sur, euh, sur ouais. Internet, si vous nous dire ce que c'est. Exactement. Euh, c'est de là que j'avais euh, ça, c'est la des Ah sape si, turbo. la Sap Turbo, ça je sais ce que c'est. Alors la marque, c'est la Ford. Ça, c'est une voiture d'un film, d'une série qui était Starsky Hutch. La fameuse voiture rouge à bande blanche. Euh... C'est une voiture des années 70, c'est la Ford, putain c'est pas la Ford Taurus, là tout de suite j'ai pas le nom Mais c'est pas bien grave, c'est quand même c'est un grand classique des Américains Et il reste quoi La petite euh, la petite voiture blanche là, Ouais. c'est une débauchée Alors dans le site il disait la 7-7, je suis pas vraiment d'accord parce que la, ça serait la stone 7-7 Qui normalement devrait être en super sportif. Euh, ça ça serait plus normalement en vrai ça pourrait être une Aston V8 Vantage en fait, les derniers modèles d'Aston Yo, on est, en fait, on est le... On est De retour le, Ouais, on est le retour, parce qu'en fait, la vidéo a coupé. Enfin, la vidéo n'a pas coupé en fait, c'est le téléphone avec lequel on enregistre qui n'avait plus, okay, plus de batterie. c'est ballot. Voilà, donc on revient donc pour la, dans, le garage. Dans, voilà, dans le garage, dans le cinquième garage. Pour Petite la... parenthèse, la Ford... Tu, tu pas de me couper la parole quand ouais. je parle, hein as vas le bourinator, euh, ferme ta bouche quelque part. Grand-Tourino. Euh, bon, bah vas-y alors. <rire> Grand-Tourino. La Ford de Starsfield mmh. dont je parlais, c'était la Ford Grand-Tourino en fait, je voulais juste préciser ça. Ah d'accord. Euh, donc moi je disais que c'était mon cinquième garage, donc le dernier garage, on reprend, on est parti Boubou. On y va donc avec euh, les véhicules. Ah, c'est euh, donc une Ford. Les véhicules fourre-tout, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ah ça, non, c'est en as des, des intéressants quand même. Ça, c'est une Ford. Je ne saurais pas dire pareil. C'est du Dakar. C'est des buggy du Dakar. Bah, c'est la Vapid Buggy. Voilà. Vapid Buggy Et, de Dakar. Le Buggy, voilà. Le dakar qui ne euh. se roule plus, qui ne <rire> se joue, participe plus au Dakar. Non, non c'est Valo euh, de la je je de dakar euh, Le Paris-Dakar, euh, c'est ce que je risque de faire dans quelques temps, moi, là. Et ça va se transformer en Paris-Benozer. Euh, ouais, c'est ça, exactement. <rire> euh, euh, voilà, alors ça, quand, alors, les noms, là, par contre. les noms... Ah, euh, alors ça, ça va être compliqué. Pareil, mais c'est. Vapid Trophy Truck. C'est un Trophy Truck, tu peux garder le nom. Vapid, c'est fort, de toute façon. Fort Truck. Et alors Certainement. Au niveau. Euh, de la conduite... Euh, Allez, comment celle-là C'est laquelle tu conseillerais toi Moi, celle que je préfère, c'est ça. Je la jaune. Je m'éclate avec celle-ci. Euh, mais celle-ci pas mal aussi. Les deux sont bien, en fait. Les deux sont bien dans, dans, leur, dans leur délire. Alors ça, bah, je l'appelle le petit Sandking Ouais, ton Mini Sandking ça, ça sera un voilà. Ford F-150 euh, voilà auquel ça s'apparaît. C'est le Mini Sandking donc son nom... Waouh, enfin, Mini, il est sympa quand même. Vapid quelque chose. Vapid Con... Contender. Contender. Ouais, enfin, si, il est quand même Mini. Regarde, il a le Sunking, il est juste en face. Ouais, euh, le ah voilà donc je ne l'ai pas trop essayé celle-ci, je pas souvent l'occasion de l'apprendre mais j'ai l'ai trouvé belle, surtout avec les phares devant, ouais, j'aime bien. Ouais. bien le système de phares devant, je trouve sympatoche donc euh, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas la mettre, alors ça c'est mon coup de cœur à moi, c'est mes deux coups de cœur à moi très exactement, euh, je, je suis fan des vannes, alors ah, ça ouais. c'est le van que j'ai pu customiser donc chez... Euh, chez Benny, chez Benny. Chez Benny, voilà, chez Benny, donc le déclassé Moonbeam, voilà, c'est ça, Moonbeam. Moonbeam. Pas la moindre idée de ce que ça peut être. ça, c'est, voilà, je, je, je le prends. Si, pourras, ça pourrait s'apparenter, ça ne l'est pas vraiment, mais au fameux Volkswagen combibus, là. Là, tu vois pas le, le truc des années, pareil encore, des, des années hippie, où tout le monde se promenait avec ce combo. Ah là. non, le... Ah, oh, c'est pas pareil, quand même. Non, non c'est pas, ouais, ça pas américaine, pareil, américain. Hein. Mais c'est dans le même délire, voilà regarde. Là, voilà, ah, sympa, le... c'est nouveau ça, non Mais quoi L'écran géant que t'as Non, non, c'était dedans, ah dedans, dedans. Ah, ouais Ah, bien, dedans, bien pensé, sympa. C'est dedans, mais voilà, là, là, mais ça, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit van. Quand j'ai eu me balader en ville, comme ça, voilà. T'as peur même le logo du poulpe T'avais un poulpe dessus avant bah non, ça, je fais partie du crew Daddy en ce moment. Enfin, je fais partie de plein de crew, en fait. Ouais, mais je t'appelle Poulpi quand même, tu perds pas ton identité. Ah, non, non, non bien sûr, là, on ne bouge pas là. Bah, tiens, quand on parle du crew, voilà le logo du crew Daddy. Belle paire de yeux. Et donc, ça, c'est le van de Agence touristique évidemment. C'est ça. De la bombasse, de la bombasse, de la vraie bombasse, d'ailleurs. Le, le 4x4, t'aimes bien le conduire, là, ce, ah, ce là. truc-là Ah, là, enfin, regarde, je mets, il est trop beau, il est juste trop beau. Ouais, il est sympa de toche. Ouais, ouais j'adore. Ouais, bah, bah, très mais là, c'est mes deux véhicules coup de cœur. Avec ah, OK. C'est ouais. ah, dommage qu'on puisse pas l'emmener chez Benny, celui-là. Ouais, c'est clair. Mais j'adore, j'adore ces, ces véhicules-là. Euh, genre, tu sais, par les bracos, quand tu dois aller dans bah, un point A, un point B mmh, qui fait 10 ouais. km, bah, c'est le genre de truc ah, okay, Si j'ai si pas besoin de la. Merde, de la, de la, blindée, ouais, de la la. Karima, la blindée de la Coruma, voilà. Ah, j'ai bugué. Bref, euh, alors ça. Il n'y a pas que toi qui as bugué aussi. Non, non, en fait, quand tu vois ça, c'est que c'est toi qui bug en fait. Ah, ok, bah, Donc, ça, c'est pareil, c'est des véhicules. Ça, c'est un véhicule qui se customise chez, chez, chez Benny. Euh, donc c'est le chez Van Custom euh, Ça je pense que je vais pas le garder longtemps parce que j'ai voulu l'essayer l'autre jour Je prends aucun plaisir à le conduire, mais je le trouve joli Il est pas mal, enfin, il est original C'est ouais, un véhicule original, Toi, avec l'hydraulique derrière C'est euh, assez original mais euh, je sais pas, je prends vraiment... Mais il sert à rien quoi Ah non lui c'est de la déco pour l'instant J'espère que là voilà, on vous, vous présente les 5 garages Parce que pourquoi Parce qu'il n'y a que 5 garages voilà. ah, C'est ça, Et vrai. euh, J'espère vraiment, Alors, si vous avez des news n'hésitez pas à le mettre en commentaire Parce que moi je n'ai aucune news a priori, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait bientôt un sixième garage. Il faut, il faut. Bon, alors on passe à quoi maintenant Le fameux insurgent. Ah, l'insurgent à avoir voilà. pour les courses, les courses SUV ou 4x4, là, c'est assez marrant quand c'est en mode en GTA. GTA. Quand c'est en mode GTA, ouais, c'est très très marrant. Alors, ce véhicule existe réellement, je sais qu'il y, y est sur Forza, j'ai pas, pas pris la peine d'y aller. C'est un véhicule réel, c'est un véhicule américain, c'est tout ce que je peux dire. La marque, ça doit être un jeu de mots avec l'insurgent. Et ils ont quand même respecté le... L'esthétique de la voiture, elle ressemble vraiment à l'original en réalité. Et elle est très pratique. Ah, oh, est... puis ouais, ça résiste aux roquettes. Ça résiste très mal aux balles par contre. Hein. Oui. Au oui. Balle, on peut facilement tuer, mais les roquettes c'est un plaisir. T'en prends 3-4 sans crever, c'est génial. C'est clair. Ah voilà, mon troisième véhicule coup de cœur. Waouh, lui il est génial, ouais. le rapide. Ça, c est rapide. C'est pas le dominateur. C'est Alors, créateur de course. Alors, je passe une annonce. c'était créateur de course casse -cou. Voilà. Ou casse -couille. Ou casse aussi. Euh, Crée-moi, s'il te plaît, et on la fera en vidéo, c'est sympa. Une course pour Sand King, voilà. Parce que moi, j'en avais déjà fait une, mais pas en casse euh, Voilà, moi, je j'ai pas trop le temps de faire des courses en ce moment, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait une course casse -cou en sandking King, mais faites pour les Sand King, ouais, toi. vraiment euh, dans le délire quoi. Adapté pour. pour. Si si, si es... C'est qui qui parle là Tais-toi donc toi. Et si t'es si, si chaud, Franchement, bah balance la course. Vas-y. Avec va mon quatrième véhicule coup de cœur, c'est vrai, je l'avais oublié. La Panto. Donc là, elle est modée, hein, T'as vu, j'en ai. Ah envie oui, oui de... modée, On voit ouais, est... tes pieds quand tu rentres dedans. Euh, ouais. Elle est modée, mais ça c'est voilà. J'adore les courses Panto aussi. Si tu veux faire une course Panto en casque, ou bah vas-y, balance le lien. On la fera sur, la, sur notre chaîne. Ça c'est ah, la petite Smart. Oh ouais. ouais. Voilà, ça c'est une Smart. Ouais. Ça c'est quoi, t'as dit Tu sais ce que c'est en vrai, la Pareil, ça sera un Ford comme le modèle F150, mais en plus gros. Là, ils ont marqué 450, C'est euh... un gros Ford, un gros Ford Truck qui, qui existe réellement, si tu peux acheter. Ça marche. Donc voilà, là, là j'ai Donc je l'ai modé. Pour mode. te garer dans Paris ou à Renan, c'est moyen, je crois. Ouais. Par contre, là, elle, la plus Ah voilà, tu te gares en travers, tu te gares au-dessus. La panto elle ça. est parfaite. Ouais, est donc je l'ai modé, je l'ai mis en rose, nac... euh, rose... Non. noir, nacré, rouge, je crois. Mm -hmm. Et puis ouais, ça va être ça. Bien le rose quand même, Poupé. Hein. Euh, les roues, les roues, ouais, ouais, c'est une couleur qui fait. Sur les voitures, j'aime bien. La flash. Là. Ouais. Euh, euh, les roues, j'ai mis du tout-terrain parce que ça va écrit mieux la. Alors ça, ça c'est vraiment efficace, ça. Ah, efficace, ça. tu sens la différence, après mm. c'est pas non plus un changement de ouf, j'ai mis un petit aileron pour faire style et puis des pots d'échappement mm. comme ça. Donc voilà, et la, la nouvelle petite, mm. la copine, enfin il y avait très peu même, de... Ouais, il y avait ça, t'avais choqué avec ça. Il y hein. avait ça, maintenant on a la petite Fiat 500, c'est ça, ah, Ouais. Hein, je dis pas de conneries. Donc voilà, qui s'appelle, alors le nom j'en sais rien du tout, il faut voir comment tu t'appelles, la Grotti Brioso. Ah, gros il l'a chez Ferrari carrément. Ah, d'accord, ça aussi, ça doit être un modèle préparé. Okay. Elle doit être vachement plus efficace que la, la petite Pouto là. Euh, pas elle trop, est plus large J'ai pas, pas, pas trop fait de course pour Avec, ouais. ouais. Mais c'est la même catégorie que la Pouto, on est d'accord. Euh, ah, bah oui, c'est des, des compacts. Ah, c'est des compacts, ouais. ah, oui. oui, c'est des compacts, c'est des compacts. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc voilà, c'était la présentation de nos, enfin, de mes 5 garages. Ouais, j'étais, euh, parce que moi j'ai pas ah, 5 ouais. garages. Toi t'as même plus GTA de toute façon en ce moment. <rire> oui, mais <rire> j'ai quand pas des garages. T'as des garages qui t'attendent quelque part. Et euh, et voilà. Et bah, peut jour on fera aussi tes garages à toi, hein. Ouais, voilà, pourquoi non, pas, ouais. la vidéo était assez longue, désolé pour la petite coupure au milieu, mais bon, c'est pas très bien grave La vidéo fera à peu près un peu plus d'une demi-heure, quasiment 40 minutes en tout Ouais, bah écoute, si on bah change euh, de format, on essaye, on Voilà, voit. merci, c'est freestyle Si t'es resté jusqu'au bout, franchement, big up, c'est cool, ouais, ça fait cool, plaisir c'est cool, c'est sympa Tu peux dire merci à Bourri parce que voilà, il t'a bien renseigné sur les voitures, c'est pas moi qui aurais pu le faire Donc euh, big, <rire> big up Bourri aussi Big up Bouri, <rire> bourrinateur, voilà, Buri. c'est moi voilà, et dernière chose, surtout, bah, abonne-toi si c'est pas, si pas déjà fait. Ouais, abonnez vous ça peut être voilà. sympa. Like, ne like pas si t'as pas aimé. Si Exactement. Tu... Voilà. Donne ton avis au moins. Donne ton avis en vrai. commentaire. Comme si... en politique aussi, il faut donner son avis, c'est important. Voilà, mais ouais. même si c'est un autre débat. Hors sujet oh, Hors sujet, <rire> c'est ça, hors sujet. Oui, d'ailleurs on, on va, voilà, on va, on va, on va, on va sans doute vous faire, pas bientôt, mais dans l'avenir, peut-être des vidéos hors sujet. Hors sujet, voilà. sur le jeu Tout du mois aussi, sur le jeu de, Sur le jeu gold, on choisira un. Et... Voilà, su... voilà, il y a quatre jeux qui sortent par mois en gold sur.. Euh... Sur la Xbox One, on en fera un. On donnera les titres et on fera juste histoire délirante et c'était plus rapidement. Exactement. On va aussi peut-être s'organiser un cache-cache qui fera la vaisselle. On vous en dit pas plus pour l'instant. Ah ouais. Cache-cache. Vous verrez ça. Et donc hors sujet, ça pourrait être par exemple. Hors sujet. Ça pourrait être sur une série, sur du sport, sur un peu. Ça sera hors sujet. Ça sera quoi Ça sera vraiment hors sujet, du pas, ça sera hors, dehors du du gaming. Voilà. boum, je vais y arriver. Et voilà, donc surtout abonne-toi, si que tu as déjà fait je le répète, like, dislike ouais, et puis bah, mets des commentaires. Ouais, et puis, euh... puis bah, à la prochaine. Et puis lui passe lui une bonne soirée, passe pas une exactement. bonne semaine. Ciao, Ciao les gens bye.